Non. Elle va rien tuer quasiment, je vais mettre les miennes. Ça fait toujours 400 points l'ami. <rire> bon, là, mettez-vous au fond, hein. je vous le dis. Euh, je là si 15. vous voulez camper, non, non, non, non. Regardez la blade dinosaure Manu! ça nous fait un répit, et ça fera un peu de paix. Attention la bas Je vais, je vais le retirer. Ouais, putain. Oui, oui. On a, on a un répit. Du coup, euh, vu qu'il y a eu un serpent, mais ah, ça va tomber. Oh non. Je ah, vais mettre au milieu. Pas gêner Tu peux... ah, aurais dû surfier vers les bêtis. Forest, comme ça il... les bêtis elles pètent et ils ouais, pendant réhabilitent. Ouais, ouais, ouais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Tu pourras peut-être pas, vieux. Revision. Ouais, mais je voulais au. Y'a personne, y'a personne Mais tu peux pas, tu peux pas, t'as pas, oh, pas le temps. T'as un pack, t'as un pack. Là t'as le temps. Y'en a un qui arrive Non, recule encore Recule Forest J'ai bleed. Vas-y Forrest ouais. faut que tu me remplaces J'aurais peut-être dû aller ré et... Pff, y Y'a plus de bêtises frère c'est chaud Déjà Forrest t'as as mis une heure à ramper dans les bêtises. T'aurais dû faire ce que je t'ai dit dès le début ouais, C'est pas grave ouais, J'aurais dû reprendre des balles ouais, Je pouvais pas trop C'est pas grave vous allez la passer Forrest musclé. Forrest rien du tout, Forrest se faire gonfler ouais. T'as vu si ce trouve J'ai bientôt plus de balles ouais. hein sur moi, Il me reste 20 balles. Là. Attends, attends. Plus de balles. Tu passes, large. Mmh. Attends, je te dirai, tu vas pouvoir venir. Vas-y, viens Nao. C'est fini, non Fais gaffe, tu vas peut-être au tir quand tu les tires. Ouais, ça. Parce qu'ils se pas, quand tu les tires. Du coup, si tu les tires avant de faire le cutback. Nao now Ouais, je l'ai ouais. mis, je l'ai mis la Ça spawn, ça spawn Sous pression constante Arrête je vais arrêter de les tuer là Faut que ça spawn Ouais attends un peu qu'il refasse un pack A mon avis là si tu passes le cutback t'es bon Ouais Grand Gorbis là c'est eux là qui sortent de la putain de. Ah, oh l'enculé Putain il a failli retirer. Ouais mais t'as vu ce trop de balles là aussi euh, Ouais ouais j'ai vu Il les éclate oh, ça va se ah. passer Fais gaffe On va peut-être arrêter de tirer un petit peu Boris, ça je te coche pas Il m'a 50 balles là oh. J'ai fini oh. est mince, hein. Mais quoi Ouais Attends, oh je suis à 4km Tu m'expliques la, la bombe, comment elle a pété gros oh J'arrive, je suis loin J'ai tué le zombie qui portait la bombe et ça a pris la bombe Genre le zombie il a pris la bombe Ça va être les ah, clébards ah, On mange gratuite Record du monde ah, record du monde ah, On a pas intérêt de mourir pendant les chiens sinon on est pire On campe ah, Faut pas qu'ils pètent les bétoches par contre sinon c'est vraiment la merde Parce que pour Réa sans les bétoches, bonne chance Là c'est les troisièmes chiens ils sont plus solides hein. Ah ouais je vois pas rouge Ah ouais pas rouge Foris aussi il voit plus rouge en fait Il a pas bleed il Foris faut, il faut tourner faut tourner les chiens ils vont nous éclater ah ouais, Si Foris qui... il a bleed tout à l'heure Il a bleed ou pas Ah ouais je me rappelle Ah je suis rouge ouais sûr ouais, ouais. Je suis rouge aussi Non pas les touches. On de mourir pendant les clés par Non non non moi je tryhard ALERTE <rire> ALERTE Alors t'éclates. C'est un chien De oh, payward Chien de pay world. Là ça fait masse Betty C'est pas mal Bon bah là mettez vous dans le coin je vais paquer. Pour réanimer Blundy quand il y a. Ouais, euh, c'est la merde. Quand c'est chaud, Foris encore, ça va s'il meurt là. Il faut, ouais, quand, quand il y en a un de vous deux qui meurt, de toute façon, mettez-vous dans le coin et il faut que. Ouais, faut se pied par là quoi. Ouais, ah, faut péter le pack de Betoche. Mais tu rampes lentement à 120 FPS, c'est horrible. Ouais, ah, moi je rampes vite à 60. Deux fois plus vite. <rire> et à 30, tu sais, t'es un Worms. <rire> <rire> <rire> tu pas en rampant. C'est chaud Le pire c'est s'il meurt là en faisant le cut bike. Ouais mmh, ouais, il se retourne direct sur vous bien, derrière, derrière, ouais. derrière derrière derrière derrière derrière derrière ah ah ouais il est passé à bah, gauche ouais mais vieux oh, là, là, là. Ouais, Il est passé à gauche gros Ouais non, gros, mais tu t'avances trop Là, là. là, là bah, c'est Tu dis je m'avance trop Tu veux que je fasse comment si y a pas une bombe sur, sur y a des mines. Réanime le, réanime le en premier ah non moi moi moi. Rien moi t'as le temps enfin, mais... Putain non. trop tard. Bah ouais mais tu pas dû regarder. Arrête arrête arrête de parler. Il y a y des bêtages encore là où je suis mais bon il en a pas beaucoup quoi. Il y en a mais métier Ouais j'y suis là. Je suis... Je <rire> suis pas sûr que tu vas péter tout le pack avec ça. Fuis. Y'a quoi instant <rire> Oh la chance. Attends -moi, attends. Vas-y vas-y fais je fais y Y'a plus petits il en reste une C'était une bonne Attends, idée parce que c'est euh, pas garanti qu'on la passe péter pas, avec ça. les bétoches Non mais on la passe pas avec la main instant, c'est sûr Non ah ouais. ah, mais du coup ça sort un peu de la sauce Mais fais gaffe parce qu'en fait là t'as fait diviser mon pack en deux hein Revivier ah mais je Non mais pas, ils sont passés à gauche en fait Tu vois tu me disais tout à l'heure ils passent pas à gauche Oh il y a les y chiens y a... en même temps Oh mais il y a un chien, bah ouais, là c'est mort en fait Oh elle a dit ça, les chiens en même temps <rire> Le chien il m'a éclaté oh, Attends, ah, pas, attends, attends, attends, ça, ça tombe Ça tombe, ça okay. Là je suis bien, je vais pas te gêner normalement Attends quoi que... Ça se trouve je peux même le hein ah t'aurais peut-être dû te rapprocher de moi là, Non non tu pourras Ouais il y en a Ouais il y en a sûrement Avance, deux. Avance vers lui, avance vers lui. Tiens, je vais essayer de te faire. Non, il y de en, en a deux poussés. Il va falloir que tu le réa quand je te le dirai. Euh. Attends, attends, Attends Maintenant. Non, il y en a un sur moi. Tu le et réa. Allez, allez, let's go. Ah, il y, y a une pétoche. Il reste une pétoche, frère. On claque le lui. Oh mon instant. <rire> Début de <rire> cycle C'est n'importe quoi Mais en pleinement je suis trop chiant de fou ouais, bah ouais. Non mais ah là c'est trop le chien avec il est ouais. là je peux plus packer quand il en fait. Je savais même pas qu'il y avait les.. Ah tu peux mais faut qu'on les tue instant ouais, des de chiens Dès, dès qu'ils viennent, il faut qu'on les rotisse parce qu'ils s'arrêtent en plein milieu de mon pack et tout, ils font Ça un va la FG42, j'ai tué celui de Foris juste avant, ça va assez vite. Enfin ça va assez vite, c'est relatif. C'est la fin Allez Allez si on peut le faire Si on fait 20 on est des beaux gosses Mais vraiment Allez bêtis. Alors là <rire> Il y <a> plus une <rire> seule <rire> de... en a plus que deux Allez mettez vous bien au fond En fait tirez pas avant que j'ai le pack Attendez que j'ai les 24 non, avant que j'ai le ouais, ouais, Tu peux tirer là Ah ouais voilà tu peux tirer d'ici en plus oh. Si j'arrive à faire les 24, parce que bon, faut que j'ai un spawn Si il y a un chien, faut qu'on le rôtisse direct Heureusement que je dis arrêter Il y en a un, ah, il, ah, il arrive Il y en a encore Au moins là où je suis, je peux te dire s'il y en a qui ouais. arrive à la porte Il y en a un qui, qui descend Il y en a, il fait ah, il y a plus personne Il y en a un à la porte Il y en a plus Un encore Il va faire demi-tour Il a fait a Il a éclaté Mais ouais il y a une fenêtre de tir ici On fait comment s'il meurt là Mune Ah il fait <rire> comment si on meurt Comment ça Si on meurt Si il meurt, meurt. si il meurt, il meurt, il meurt euh, on fait comment je, je fonce hein, je reprends le pack comme j'ai fait avant Je fonce, je reprends le pack Bon après bah si je Attends meurt, un peu, je pense le pack aussi. Logiquement je devrais pas mourir au strafe. strafe Y'en a un il, il descend il va te faire chier. Je te dis il va te faire chier là. Non c'est bon. Ah, c'est bon. à la porte limite qui... Sur nous sur nous Forest. Ouais c'est à la porte qu'ils font chier. TIN qui... Ah non c'est bon. C'est bien parce que tu en demi-tour tu le prends vachement court. Ouh tu t'es pris le côté j'ai vu Ouais ouais le côté il m'a remis dans les zombies. Oh ah, là voilà, lui. Bon, a plus. Toi Donc, tu vas pas péter de pêche. Faut qu'on aille en chercher. Non Ah j'en ai encore j'en en encore un -y. peu moi Y'a un chien Chien ouais, viens. viens on l'éclate Attends je dis quoi. Il, il, va il, va. il est là là Je te vois pas Oh putain Laisse tomber tu peux putain, pas tu peux Putain je en ah, Je les ai ralentis au moins oh, posez, posez, fait posez, posez, posé. Je me suis fait éclater Je me suis fait éclater <rire> Vas-y là tu peux tu peux le réa lui Vas-y faut qu'il parte lui c'est mort, derrière toi y'a Il peut, il peut, il peut. Oh putain! Éclate-le! Voilà! Il est remort! Ça, je peux pas, bah oui, je pouvais pas partir. Oh, oh Mais on a vraiment <rire> trop de cul! On a trop de chat. <rire> on a trop de cul. Les mecs qui vont regarder <rire> le gameplay, ils vont s'arracher les cheveux. A chaque <rire> fois, ils vont dire non, mais là, ils sont morts. Okay. <rire> je l'ai réanimé, j'ai tiré en même temps, je l'ai tué faut réussir de la prétirer, Là, ah, par currant. contre, là pour repacker, Ah, ça va, ça va, c'est ça. Y'en a, a un bon. carré en bas. Pff, je me suis pas pris la double. <rire> <rire> bah là par contre, plus de bénéfices, je peux plus que rien. Que ça transpire. Là, il faut plus mourir, c'est le chien qui t'a fait, fait. Oh, il oh ah ouais, non, oh, sort, sort, sort, vite, sort. Vite, je sur. peux pas, je peux pas, reste dans le coin, là je peux. Oh non, non la vieille double. Non Oh ah, non, ton corps il m'a bloqué. Putain, je me suis mangé une double, mec putain. T'aurais tu me laissé Ah, c'est dommage. Dû que partir tu partir plus tôt, revivier. T'avais tellement un trou. Ouais, mais j'attendais ah, qu'il qu est devant, devant moi. Quoi. Mais bah ouais. Ah, je voulais quand, passer quand as... devant. Mais ah, quand ah, as fait ce qu'il faut. On a fait ce qu'il hein. qu fallait. Quand t'as ah, fait le demi-tour dans le. Coin, ah euh... ouais, mais si je pars trop tôt, après c'est lui qui est baisé...